Coucou Youtube! Je me retrouve avec Jay et Breezy. L'un est alcoolisé, l'autre drogué. Mais ils ont bon cœur les deux. La game s'est extrêmement bien passée. Pense à liker, commenter. Bisous. Je vois vraiment que. Oh, ça tue. Ça tue. Oh, Allez! ça quoi. Ah, Jay! On va, on va gagner ensemble, ouais. poulet. Faut aller. Putain. Et comme ça, ça ira sur Youtube et Breezy pourra revoir la game. Non, mais tu fais tu fais une vidéo? Breezy, si on gagne, je te fais une vidéo, gros. Ouais d'accord, d'accord. Genre pendant toute la vidéo, je peux t'appeler le killer. Euh, l'assassin Quoi <rire> ta classe Euh, ouais, je suis un Ça dépend, si je vois qu'il y a du niveau, je vais sortir la kalash, sinon euh, car euh, Owen. Ah d'accord, moi aussi. Je, je fais l'argent au début. Je suis pas là pour le fight. D'accord. les que je viens Non je suis pas prêt. Ça serait enfin, dit... Attends, <rire> je... <rire> Oh, le dérange pas! Hein. <rire> si tu veux le faire solo, ouais, si tu veux le faire solo, fais le solo! Hein. Oh là là... Eh ben, a... Sacré merde, hein, celui que t'as tué! Hein. Allez, comme Rocky, l'assassin KG! Breezy et Jay, on est parti! Allez! Jay qui se bat pour sa fille malade, Brizzy, qui se bat. On peut sniper euh, attaque, Juste euh, parce qu'ils puissent se battre. Non. Oh là là, il y a quelqu'un sur... Euh... Attends. Un ennemi dans non. C'est trop. Oh, mon sacré qu'il lui a mis ah. C'est pas possible oh C'est pas possible Je me fais tirer dessus de la droite, de la gauche Il y a deux gars en eau ici Je suis mort les gars Vous voyez les mecs là qui ont essayé de me buter avec euh, avec, avec un car je vais monter je vais prendre je vais prendre l'échelle et je vais faire un full team avec un chargeur fils de pute il, est... il a pas osé descendre quand même ah, je suis ah. dé... Tu le, tu le, brisie. Oh. Je, je, je, je suis venu pour t'aider, gros. Tu t'es échappé. Ah oh ouais, parce que c'était mort. je ah. suis enchanté. Ça fait plaisir. On en refait une, on en refait ouais, une. En putain, fait une. vous cassez les couilles. Et nous, et nous, et nous. Les il est midi 36 Micheline Quelle anecdote voudrais-tu nous raconter aujourd'hui Un jeune homme de 21 ans arrive à se faire passer pour le président des états unis auprès de la CIA et témoigne des informations qu'il aurait reçues sur la zone 51. Est-ce vrai ou faux Micheline, peux-tu nous dire la vérité Si ce jeune président a réussi à se faire passer pour le président auprès de la CIA et donner des informations sur la zone 51, c'est faux, Yannou ça paraissait un peu gros aussi, Micheline. Mais quand j'ai vu certains écrire vrai, je me suis dit que... La naïveté était présente. Euh, petit spawn, prison block, rez-de-chaussée. Je pense que c'est là qu'on aura le plus d'argent. D'accord. allez. Ouais, attends, prison, on va en haut ou en bas Euh, on va en bas, <rire> en bas, frérot, en bas. J'ai bien répondu, c'était une question piège. Non. <rire> <rire> Il est à l'ouest total le mate. Je sais pas. Je. Je... Il est là quoi. T'as plus le choix de faire le café. Ah les gars, Johan et Tutur qui m'ont envoyé 50 subs chacun. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît leur envoyer plein d'amour Vous savez ce qui est marrant C'est que ce mec là qui, qui tombe dans l'escalier. Pas dans la team avec l'autre. J, tu peux avancer à gauche. Tu viens bien. Viens, on va le fumer lui. Comme c'était si du bullshit, oh. oh. ouais, du bullshit oh. de sa mère. Vas-y. Vas <rire> eh nice, c'est bon. On peut acheter. Je veux être exceptionnel. Je veux être légendaire. Je veux être sniper. Ouais. Oh il y a quelqu'un... Euh... C'est le but la paix, hein Ça poulet Ça va Tu me dirais ça allait pas Ah oui. Oh frérot C'est l'autre le... il est où Il est sur est le, le toit le cet enculé gros Il ah, t'a fumé de... oh, Putain Bah au pistolet gros Et il... il attend euh... Oh En haut de l'échelle il attend ouais. Voilà, policier départemental, tu voulais dire Ouais, ouais, ouais, ouais. Exactement, C'était un espagnol en plus, tu vois La guardia. Il <rire> y a encore là, monsieur j'ai besoin plate. avais des plates j'avais des plaques j'avais posé quelques unes sur moi tu oh. as la chou ah, c'est le merci. collègue alcoolique qui t'a aidé. Ah, merci collègue, merci collègue. J'essaie de carner, de carnager tout le monde, les gars. Et surtout, j'ai envie de faire la victoire avec les deux copains. Brizzy, ça va être le plus heureux pour YouTube. Jay va s'occuper de sa fille malade avec le sourire. C'est incroyable. On va répandre le bonheur en répandant des gros pruneaux de car à travers la, la map entière, les gars. C'est un enculé, ça, chat je, je confirme ça quelqu'un de... qui se cache. Y a quelqu'un qui se cache ici. Donc, Il y a un connard ici. Oh non, chaud, ce mouvement de merde. Oh, mais ils sont passés où Tu dois, tu dois bouger, frérot. Tu vas faire quoi Tu t'échappes. Hein bah, mon maman. T'as pris une frappe ou quoi oh là, là, là. Tu me dis oh, que j'ai besoin de quelque chose, hein. Faut pas hésiter à demander de l'aide poulet hein. Ouais je suis mort, je suis mort. Ouais ouais c'est bon. T'inquiète je reviens. Je l'ai tué ton équipe. Oh, je, te, je, te, je te regarde le plus euh, que je joue, on va dire. Mais. <rire> là t'as l'année Ça me court dessus. Y'en a un qui est sur avec lui. Y'a quelqu'un sur moi. Et il s'est barré, ouais. J'ai la ligne. Co Réaleux, j'ai la ligne. Vas-y. Les enculés, les gars, ils sont... oh, les trois... Deux à terre. Quoi Ah bah là sérieux. En pas. Il y a des plaques ici. Attends. Le dernier, il est là en dessous de moi, poulet. Ah bien joué, bien joué. Ouais. Oh, joué C'est vous qui. t'as carré sur la fin. T'as carré sur la fin, mon frère. Ah, ah là là, là, là les, là les là gars, là ça me fait plaisir cette partie Moi aussi, il m'a fait plaisir. T'es une machine, t'es une machine. Ça m'a fait plaisir ah les mecs, là tu peux me... Ah tu peux même à moi. Voilà, Franchement, Je suis un daron de 42 ans gros qui a un arrêt maladie, pour une opération de coude de merde. Et tu vois, je rejoins la console et je tombe sur toi. Ça tue. Bon, on tu va dire. Et impeccable le poulet, tu vois. Tu t'en es bien tiré. Ah ouais salut Dieu, c'était un soin. plaisir. Hey, Brizzy, merci, euh. merci, ciao. Bye. Bonne chance dans la vie, Brizzy. Et c'est la 30 qui vient de tomber. La 30